Salut Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur une intervention de frelons asiatiques dans une cabane, un petit nid Mais avant de commencer ça et de vous montrer le nid euh, Restez jusqu'à la fin de la vidéo J'ai deux annonces à vous proposer euh, Donc restez jusqu'au bout, ça, ça peut être intéressant Allez, je vais vous montrer le nid On va déjà poser la combi là-bas On m'a posé la combi là-bas, je vous montre ça Donc c'est un petit nid dans une cabane euh, de jardin à côté d'une piscine voilà, classique hein. euh, Vous allez voir, il y a un peu le boxon dans, dans la petite cabane Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo pas, Je ne suis pas trop actif en ce moment Alors, comment ça marche ça Voilà, on va essayer ça ouvert Allez, je vais poser la combi là Allez, je vous montre Vous voyez, on a ici la piscine et la cabane elle est juste là donc c'est un petit nid de la taille on va dire d'une grosse orange Alors, je ne sais pas si vous allez le voir mais le contre jour tout au fond donc, il va falloir que je pousse un peu les choses allez euh, je vais préparer le produit m'habiller et je vous dis à de suite Allez c'est parti pour le combat. Allez, on va aller faire de la place un peu. Allez, on va essayer de faire un peu de place de manière d'accéder au nid. C'est pas toujours facile. Cabane comme ça. Normalement là je dois avoir accès, je vais vous montrer un petit peu le nid de près. Donc on voit bien les petites ouvrières qui travaillent, elles sont vraiment toutes petites encore. Donc là on va mettre de la poudre, ça commence à avoir un peu de monde. Donc à partir de maintenant, les nids comme ça, on traite à la poudre et on le laisse sur place. Allez, un petit pouce bleu Pour la saison 2021 Salut toi Elle est où ta maman Elle est à l'intérieur ta maman Allez, on va aller chercher le produit Je vous laisse avec le nid Allez c'est parti, j'espère que vous le voyez bien. On va mettre un tout petit peu de poudre, mais vraiment pas grand chose. Alors, on est déjà sur trois ouvrières, juste ce qu'on entend à l'intérieur. petit pouce bleu. Ah, voilà, quatre ouvrières. On va bah, essayer de faire de la un peu le nid. Voilà.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 je vais ranger les affaires, signer les papiers avec le client et je vous reprends pour les deux annonces. N'oubliez pas, attendez-moi à deux suites. Allez, Dédé, l'intervention est terminée. Bah, J'espère qu'elle vous a plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce petit nid de, de frelons asiatiques Allez on va parler des deux sujets que je voulais vous parler Donc le premier sujet c'est euh, vous, vous avez été nombreux à me demander en commentaire euh, Surtout l'année dernière euh, Comment euh, avoir la chanson euh, Dédé Frelon euh, S'il a été disponible, si on pouvait la télécharger Et bien bonne nouvelle, elle est disponible sur toutes les plateformes de musique Voici la jaguette du single donc j'espère que ça va vous plaire Vous pouvez la télécharger si vous êtes abonné à, à Spotify ou Deezer Normalement, elle y est, il n'y a pas de souci euh, Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont sur euh, Apple Vous pouvez la télécharger sur Apple Music euh, Voilà, donc euh, n'hésitez pas euh, sur... Donc déjà un gros merci à Matt d'avoir écrit cette chanson Et, et d'avoir fait la musique et de l'avoir chantée surtout C'était un super cadeau, je me rappelle à l'époque euh, Donc un petit merci à Matt euh, pour ça euh, Avec Matt on avait, on avait eu l'idée de faire un clip aussi Alors je pense qu'on le tournera euh, après l'été Parce que là avec le, la période des frelons J'aurai moins le temps euh, Et les vacances et tout ça Et on voulait vous faire participer Puisque vous participez à la chaîne Vous êtes abonné, vous me suivez Et euh, on voudrait trouver une solution pour vous faire participer Alors déjà un, vous pouvez nous donner des idées Comment peut être le clip n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vos idées. Euh, on regardera ça, si on peut en prendre quelques-unes et les mettre en place. Et voir, je sais pas, est-ce que euh, s'il y a des abonnés qui habitent pas très loin de Toulouse le jour du tournage, pourquoi pas venir et, et, et être dans le, dans le clip. Ça peut être une idée, on va y réfléchir. Donc n'hésitez pas à nous donner des idées et on vous tient au courant sur ça. Euh, deuxième sujet qui est très important aussi pour moi. Euh, Aujourd'hui, euh, pour les frelons et les guêpes il y a beaucoup de chasseurs de frelons qui existent en France beaucoup de sociétés qui se sont montées euh, sûrement grâce à, grâce à mes vidéos et celles d'Etienne de hein, où on a participé je pense à l'effet que les gens veulent faire ce métier euh, le problème c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent mal qui arnaquent un peu les gens qui exagèrent dans les tarifs ou qui n'ont pas les bonnes méthodes de traitement ou qui vont traiter un nid avec une tonne de poudre sur le nid euh, ça c'est quelque chose qui m'embête beaucoup et à Etienne aussi, je sais que ça l'embête beaucoup, donc on est plusieurs sociétés où on communique entre nous, hein, parce que ben, quand, quand on a des gens bien, ben, on communique, on se, on se donne un peu les expériences qu'on a, on parle de nos expériences et ça c'est très important, euh, on a créé un, du coup un groupe, un, un site internet annuaire pour vous les, les clients, les futurs clients, les abonnés. Euh, si un jour vous avez un problème de frelon euh, chez vous, on sait très bien, vous le savez tous, qu'il faut appeler un professionnel Jamais traiter soi-même, que la bombe ça ne marche pas, ça ne sert à rien et qu'il faut traiter à la poudre Donc on a créé un site qui s'appelle les experts guêpes et frelons Voici le logo euh, Vous aurez le lien du site internet dans la description donc c'est tout simple, hein, vous cliquez sur ce lien, c'est classé par région, vous avez une carte de la France avec euh, les sociétés, vous regardez qui est le plus proche de chez vous, vous allez avoir euh, le nom de la société, son numéro de téléphone, euh, son site internet, et, euh, et vous pouvez voir. Donc on n'est pas un groupe, on n'est pas une franchise, c'est juste on regroupe euh, des indépendants, qui ont un traitement raisonné et qui sont responsables sur le traitement des frelons et guêpes et, et les chenilles aussi, parce qu'on a mis les chenilles en plus donc n'hésitez pas à les voir, comme je l'ai dit, vous avez le lien dans la description si vous avez un problème, n'hésitez pas et si vous êtes chasseur de frelons et que vous avez envie de rentrer dans le, dans le, dans le groupe euh, c'est une association, on a monté une association hein. si vous avez envie de rentrer, euh, vous avez une adresse mail aussi dans, dans la description où euh, il faudra faire de, votre demande sur cette adresse mail ça ne sert à rien de m'envoyer des messages euh, privés ou d'envoyer de des messages euh, à Étienne parce qu'Étienne fait partie aussi du groupe donc ça c'est quand même quelque chose d'important c'est un gage de qualité aussi hein, qu'il y a Étienne avec nous euh, voilà donc ça c'est très important donc si vous avez envie de participer vous, vous allez avoir des questions et si, euh, si vos questions sont bonnes il y aura un vote avec tous les membres de l'association de, des Espergapes et Frelon et pour voir si vous êtes accepté ou pas Si vous respectez les conditions, il n'y a pas de raison Voilà, donc voilà les deux informations Très importantes, j'espère que ben, ça, ça vous plaît N'hésitez pas à aller voir le site euh, N'hésitez pas à tout ça Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner Avant que je m'énerve No yeah.